Et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu, enfant.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 Coucou, me voilà Bonjour Audrey Bonjour lutin -Gilles. Bonjour les amis Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Eh bien, regarde Il est dans la trappe Et je l'attrape C'est un héron Non, c'est un cochon Mais regarde, il a un héron, donc c'est un héron non, c'est quand même un cochon. Ah bon Dis, comment s'appelle-t-il Attends, je vais lui demander. D'accord. Bulle. Il s'appelle Bulle, parce qu'il adore faire des bulles dans l'eau. Oh oui, les bulles, c'est rigolo. Dis, Bulle, veux-tu venir t'asseoir avec moi <rire> <rire> Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Et maintenant, Bulle, je vais te préparer une boisson pour le goûter. Une boisson que tu vas adorer. La cacophonie Bulle. La cacophonie Bulle, c'est parti en musique. Hop, voilà, c'est prêt ah, tiendrai. Merci. Tiens, bulle. Oh. <rire> Allez, bulle. Et maintenant, si en buvait... Mmh, ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter. Dis, bulle, que veux-tu pour le goûter Oh, il veut un ami poisson pour faire des bulles avec lui. Oh. Alors, on va te faire un goûter en forme de poisson. Un poisson rouge Et pour le faire, on aura besoin de fraises. Oui Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti, Bulle, pour un goûter en forme de poisson. Un poisson rouge. On prend d'abord une tartine qu'on beurre. Puis. On prend quelques fraises et on les coupe en fines lamelles. Ce seront les écailles du poisson. Hop Revoici la tartine. On prend maintenant une fraise qu'on coupe en deux. Et on garde une des moitiés qu'on fend. Voici la queue de notre poisson. L'autre moitié, on la recoupe en deux. Voici les nageoires de notre poisson. Ensuite, on prend encore une fraise qu'on coupe pour faire la dorsale de notre poisson. Et maintenant, on dispose les écailles. Mais surtout, on en garde une. Enfin, avec une myrtille, on fait l'œil du poisson. Et avec la lamelle de fraise mise de côté, on fait la bouche. Voilà bulle, le goûter poisson rouge est prêt. Il te plaît Oh il bouge Et... Il fait des bulles Oh bulle, tu as fait plein de bulles <grivé> Les amis, et si maintenant on chantait une comptine sur un cochon Oh oui, bonne idée Alors c'est parti Un petit cochon faisait un spectacle, clac, clac. la tête. Oh, on l'a refait Oui. Super, plus vite. Un petit cochon faisait un spectacle. Clac, clac, clac, des claquettes, pipi, des pirouettes et des marionnettes qui bougeaient la tête. Oh, chanter, ça fait du bien. Oh oui, et aussi bouger les mains. Oui,